Bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui On voulait juste partager avec vous quelque chose de très simple. Vous savez, je dis tous les jours, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Simplifier la vie, c'est parfois se satisfaire des choses toutes simples. Là, on se promenait un petit peu, on profite du beau temps, on sort les chiens et se laisser surprendre. Et voilà, prendre du temps, boum, non pas partout. Juste par. Ça. C'est des mieux. Voilà, on trouve un buisson avec les murs, on s'arrête. Mais on picore. <rire> Des trucs tout simples. Voilà, se balader, se laisser surprendre et prendre le temps de s'arrêter quelques minutes, ça fait du bien, parce qu'après, il y a encore du travail. Encore du travail. Ouais. Voilà. Non, mais pas de toi qui bosse. Hein. <rire> C'est sûr. Oui, les, les auditeurs aussi. <rire> Moi aussi. <rire> Allez, on vous souhaite un très bon moment, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Au revoir. Bye.